Alors nous voilà devant un vrai texte, comme on disait tout à l'heure, avec la nécessité de trouver des subordonnées. Donc la première chose à trouver, ce n'est pas les subordonnées, c'est trouver la principale, les principales. Parce que vous allez voir dans une phrase comme celle-là, en fait, il y a deux propositions, et puis elles sont collées l'une à l'autre. Elles sont coordonnées, comme on dit. Et euh, le signe de ça, c'est souvent une conjonction. Comme et, donc, car. Voilà. Et il faut faire attention. Parce que là, il y en a. Une. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est tout simplement, pour démarrer, vraiment à la base des bases, c'est que je vais commencer par repérer les verbes congérés. Donc, je vois paru, que je vais mettre en rouge. Je vois attira, Je vois droit. Je suis sûr qu'il y en a qui ne déjà pas vu. C'était, on peut le mettre à la limite c'est un présentatif, alors ici c'est un cas particulier vous verrez pourquoi euh, bah, bah, bah, bah Donna yuppie on était et puis euh, je crois que c'est tout vous voyez que là, forcément, on peut un peu se questionner alors on va commencer par essayer de faire par élimination pour voir ce que je pourrais en, en quelque sorte, éliminer je commence par le début il parut alors une beauté à la cour qui attire les yeux de tout le monde et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite. Ouh. Déjà, là-dedans, je me rends compte qu'il y a une conjonction de coordination qu'elle est Donc celle-ci, en fait, elle est en train de séparer deux propositions. Donc là, j'ai déjà trouvé la première proposition, la première phrase, on va dire. Hein. Enfin la phrase c'est tout ça, mais euh, dans ce premier bloc de ma phrase, j'ai déjà là-dedans forcément une proposition minimale. Alors laquelle des deux je peux éliminer Si j'élimine ça, qui attire à les autres tout le monde, je me rends compte que ça ne tient pas de vie. Je vais donc éliminer cette partie-là. Donc je vais ça, pour l'anglais, ça ne plus. Et j'ai trouvé ma proposition. Un. Donc, si je voulais la réduire à cette proposition, je me rends compte que forcément, il ben, y a un verbe. Donc, s'il si dit « qui sujet, le voici, « il ». C'est une tournure impersonnelle. « Il une quoi ?»« Une beauté ». Bon, vous avez vu que c'est un peu compliqué, puisque euh, vous avez une tournure, une, une tournure impersonnelle du verbe. Là, je vais mettre quand même comme si c'était un complément pour simplifier et je vois que je pourrais presque enlever c'est pas presque d'ailleurs je peux enlever Alors, je peux enlever à la cour qui sont des compléments circonstanciels je viens de trouver euh, pardon je sais pas ce que je viens de faire mais c'était pas ce que je voulais faire voici le début donc vous voyez que là je viens d'isoler la proposition alors dans ce deuxième segment peut-être plusieurs propositions, est-ce que est-ce est-ce que, est -ce que je, je vais voir ça euh, Je me rends compte que j'ai deux verbes ici et on voit également tous ces autres verbes là. Donc vous voyez ici une conjonction de subordination qui marque le début d'une proposition subordonnée. Où l'on était, si a une ordres de personne. dans ce livre. Donc là, la pronominalisation devrait m'aider. Il parut... Quelqu'un. Une beauté. Et ça, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Il parut. Quelqu'un. Oh, comme c'est Là, je vais vraiment isoler le minimum. Et... Alors, l'on, je vais l'inclure dans le sujet. Ici, il s'agit simplement d'un problème phonétique, donc je le mets dans mon sujet. Simplifié. Et on doit quelque chose. On doit croire que c'était beauté parfaite puisqu'elle donne la Tout ça, c'est le complément de croire. Donc il est clair que là-dedans, de de, de doigts, pardon, voilà, c'est le Et l'on doit quelque chose. Donc ici, si je, veux, si je voulais vraiment être rigoureux, je dirais et l'on doit cela. Donc tout ça. On va dire que là, je viens de réduire ma, ma phrase à deux propositions archi-minimales, Il serait il parut quelqu'un » et « l'on doit quelque chose ». Alors, on peut peut-être quand même, on peut peut-être euh, affiner un peu, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'on le droit croit on le droit car que c'était une beauté parfaite, on pourrait à la limite simplement enlever ce segment, chose que je vais faire ici, vous voyez que là, je suis en train de commencer à isoler vraiment l'essentiel et l'essentiel, bon, ici, le problème, c'est que c'est un peu une, une périphrase, c'était une note parfaite et ça, c'est un présentatif. Bon, si je voulais vraiment être rigoureux, je devrais transformer tout ça en un complément. Donc, vous voyez comment, petit à petit, je sais que, en tout cas, la principale, c'est celle-là. Et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite, même si euh, ce n'est pas tout à fait une seule principale. Euh, si vous voulez, vous allez beaucoup plus facilement, à partir de là, repérer les propositions subordonnées. Parce que vous avez appris à fixer votre attention sur l'élément vraiment qui constitue le point de départ de la phrase. Donc c'est ça votre exercice. Vous prenez ce texte et vous m'en retrouvez retrouver les propositions minimales et vous essayez de les pronominaliser. En faisant ça, vous allez vous entraîner d'abord à vous rendre compte que vous comprenez tout simplement la structure de chaque phrase. J'espère que ça va, ça va marcher. Je compte sur votre bonne volonté et votre, et votre courage, parce qu'il en faut pour rentrer dans ce genre d'analyse. Je vous fais confiance. Voilà, à très bientôt.